Et là nous allons passer à ma chambre, c'est là où je tourne mes vidéos, où je fais toutes mes vidéos, là il y a mon chien. Comment oh, je, je suis charmant ben, oui. Voilà, c'est là où il y a ma chambre, tout, là c'est mon setup avec euh, mon PC mais tout, mais ah Ah Une creepypasta paste Ah Un passe-moi de produit